Salut les chevelus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui et je suis vraiment content de reposter à nouveau sur cette chaîne et je vais essayer de m'y tenir un petit peu plus régulièrement parce que ça fait quand même un sacré moment que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne et j'ai remarqué quand je regarde un petit peu les statistiques, c'est vrai qu'au début de YouTube je regardais pas trop trop les statistiques parce que je faisais pas ça de façon... Mais j'ai rien de découvrir qu'il y avait pas mal d'outils qui me permettaient de savoir un petit peu ce que vous aimiez, ce que vous n'aimiez pas, qui vous étiez, qui vous n'étiez pas, d'avoir un petit peu plus d'informations sur les gens qui regardent justement les vidéos de cette chaîne. Et j'ai remarqué que ce qui vous plaisait vraiment, c'était surtout les vidéos où je démontre des choses, des techniques, ou alors les vidéos où j'utilise des produits et, euh, et où je les mets en avant et j'explique je bien comment ils marchent. Et donc ça tombe bien parce que là aujourd'hui j'ai reçu... De la part de générique, un colis qui contient euh, un nouveau type de lissage kératine. Je dis bien un nouveau type de lissage kératine parce que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez novateur et on va voir pourquoi dans la partie d'après. Petite info importante euh, au vu de l'actualité en ce moment, donc euh, j'ai décidé de reverser... Alors, avec YouTube, je touche de l'argent. Forcément, c'est un secret pour personne. Quand on est éligible au programme partenaire YouTube, on est rémunéré pour les vidéos qu'on poste sur la chaîne. Et du coup, j'en fais partie. Donc, ça veut dire que tous les mois, que je poste ou que je ne poste pas d'ailleurs, je suis rémunéré pour les vidéos qui sont sur la chaîne. Et j'ai des outils avec euh, une façon de voir quelles vidéos me rapportent quoi et sur quelle période. Et il y a des vidéos qui ont plutôt très, très, très, très bien marché sur la chaîne, et pour ça, je vous en remercie. D'ailleurs, je vous remercie aussi pour le million de vues qui est presque acté. Là, on est à quelques vues, donc euh, peut-être au moment où, où la vidéo va, va être publiée, on devrait y être. Et puis pour les 12 000 euh, et quelques abonnés, là, euh, c'est vraiment ouf, c'est vraiment super de votre part. Donc, merci, merci, merci. Et donc, du coup, pour fêter tout ça un petit peu, et puis surtout pour agir un petit peu sur l'actu et essayer de faire un petit peu quelque chose tous ensemble, et je sais qu'en général, les coiffeurs, on est plutôt solidaire quand il y a quelque chose d'important à faire j'ai décidé de de d'utiliser tous les gains de cette vidéo pour euh, aider à la reconstruction de l'ukraine une fois que la guerre là-bas serait terminée pour leur permettre justement de reconstruire tout ce qui aura à trait à la coiffure donc soit leur permettre de se réapprovisionner en stock soit de reconstruire peut-être des salons de coiffure ça ça va dépendre du niveau euh, d'argent qu'on aura obtenu grâce à cette vidéo et pour complémentariser un petit peu parce qu'une vue sur une vidéo c'est quelques centimes donc du coup j'ai mis aussi en ligne une, une cagnotte litchi que je viens seulement de mettre en place tu peux aller la rejoindre et puis rajouter un ou 2 euros si ça te dit comme ça du coup plus on aura d'argent plus on pourra agir euh, pour faire gagner de l'argent sur youtube sur une vidéo il n'y a pas 36 millions de solutions il n'y a que quelques solutions efficaces il suffit simplement d'interagir avec la vidéo pour interagir avec la vidéo c'est très simple plus le, le plus important vraiment le plus important pour youtube c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout donc ça veut dire que si tu n'es pas coiffeur et que tu as envie d'aider, tu peux laisser la vidéo sur ton téléphone tourner jusqu'à la fin et puis tu reprends ton téléphone après, il n'y en a pas pour long et euh, ça, ça aidera beaucoup. Si tu es coiffeur et que la vidéo t'intéresse, ben ça ne devrait vraiment pas être un supplice pour toi. Deuxième façon, c'est de liker la vidéo et de commenter. Ça, c'est des choses hyper importantes. Les likes ou les dislikes, c'est quelque chose qui est hyper important sur YouTube parce que ça crée de l'interaction et YouTube adore l'interaction. Les commentaires plus tu mettras de commentaires tu poses une question en commentaire j'y réponds tu réponds je réponds je réponds ça nous donne une foule foule foule de commentaires ce qui fait qu'on aura une réelle interaction et donc du coup qu'on pourra réellement euh, mettre en avant la vidéo et bien entendu les partages de la vidéo sur tous les réseaux sociaux c'est le must pour, euh, bah pour pour engranger un maximum de vues et je tiendrai parole et je ferai une vidéo au hein, euh, fur et à mesure avec des petits shorts il y a un nouveau format sur youtube c'est les shorts c un petit peu le TikTok de youtube euh, où je viendrai expliquer un petit peu euh, ce que la vidéo m'a rapporté et donc du coup ce que je vais pouvoir utiliser lorsque bah, les conditions le permettront. Voilà, donc maintenant, bah, merci de m'avoir écouté mon petit split jusque là, on va passer à l'essentiel. Donc du coup, j'ai reçu de la part de Générique un petit colis. Voici le kit de lissage BBR. Une fois de plus, toute l'équipe Générique te remercie pour ta participation. Donc du coup, le lissage BBR, il se présente comme cela. Donc du coup, on va déjà l'utiliser en première partie de vidéo, là. Alors, en fonction de la durée de la vidéo, pour pas te saouler trop longtemps, ce que je vais faire, je vais peut-être la scinder en deux vidéos. Tu verras à la fin, si je le mets en deux vidéos, il y aura une suite. Là, tout de suite, je ne sais pas encore. Hein. C'est pour ça que je te préviens. Euh, ce sera soit en une vidéo et puis avec les tips à la fin, soit je fais la vidéo sur le lissage et après je te donne une deuxième vidéo avec tous les petits tips, justement des services barbes, des services un petit peu plus, plus speed, pour te permettre d'utiliser ces produits, de les proposer à un plus grand nombre de clients, d'élargir ta carte de prestation de service et donc du coup d'augmenter ton chiffre d'affaires. Donc ça se présente comme ça, j'ai un shampoing clarifiant et un soin lissant à la kératine donc du coup je te laisse avec le générique et on se retrouve après le générique pour parler de tout ça donc je ne sais pas si tu te souviens de ces cheveux c'est les cheveux sur lesquels j'avais fait la technique dans les bureaux de générique le 13 décembre et là on est début mars et comme tu peux voir on n'a rien refait depuis la couleur a quasi pas bougé un petit peu éclaircie mais euh, franchement elle n'est pas dégueulasse du tout elle a bien vieilli et ça avait été réalisé je ne sais pas si, si tu avais vu le live de générique dans lequel j'ai réalisé cette technique c'était bah, tu peux le retrouver facilement sur la page justement Facebook de générique aux alentours du le 13 décembre exactement euh, et voilà. Donc le seul, le, le seul truc, c'est que en shampoing quotidien, ce qui avait été utilisé, c'est le shampoing à la kératine et les masques à la kératine. Et comme tu peux voir, ben du coup, ça a quand même bien, bien, bien aidé la couleur à tenir. Et là, aujourd'hui, c'est sur ce cheveu qu'on va réaliser le lissage à la kératine de générique. La première étape de ce lissage, c'est le shampoing clarifiant. Donc là, je pense qu'on a quand même pour plusieurs shampoings. Donc on va réaliser le shampoing. Et on réalise un deuxième shampoing. Et on utilise les serviettes magiques de chez Générique pour essorer le cheveu. Que voilà les amis, on a, appli... on a fait le shampoing, euh, voilà le cheveu un peu comment il est. Donc voilà, une fois qu'on a fait le shampoing, on démêle bien la chevelure avec une brosse démêlante, pneumatique ou n'importe. Et on va séparer la tête en quatre zones distinct comme tu peux le voir quatre séparations les deux de l'arrière sur les côtés et les côtés avec une séparation au milieu voilà donc euh, ben maintenant on va voir un petit peu comment on s'y prend donc on va faire chaque séparation l'une après l'autre on va prendre des séparations d'un centimètre on va monter progressivement et on va appliquer le produit à partir d'un centimètre en le tirant et il faut bien penser à mettre des gants pour le faire donc à mon sens l'idéal pour l'appliquer ça va être d'utiliser un biberon à moins que générique prévoit de, de vendre des petites têtes euh, biberon pour ce produit et je vais déjà commencer par utiliser 40 g donc là le tube il fait 100 ml je vais déjà prendre 40 g euh, 100 ml ça fait pas 100 g hein. Là je fais 40 grammes parce qu'avec les lissages kératine, en général c'est la dose à partir de laquelle je calcule ma facturation. Voilà, on est à 40 grammes de produit. On ferme. Comme je te l'ai dit juste avant, on met des gants. Non pas que le produit risque de te brûler, mais bon, à la longue, ce genre de produit, ça peut au moins créer des allergies, des problèmes, et ce serait dommage que tu ne puisses plus coiffer parce que tu as été négligent. Et donc du coup, on prend des séparations d'environ 1 cm. Et on vient mettre du produit sur la mèche pour la détendre jusqu'à 1 cm du cuir chevelu. On ne touche pas le cuir chevelu. Et on fait pénétrer. et donc après on fait pareil avec les mèches du dessus Et donc ensuite, on fait pareil ici, des séparations d'un centimètre d'épaisseur. On fait bien pénétrer le produit. bien la mèche et on passe à la suivante On fait la même chose sur l'avant. Et maintenant, la dernière partie. Donc voilà, les amis, une fois qu'on a appliqué le produit partout, on va le laisser agir 40 minutes, là, parce qu'on a un cheveu qui est coloré. Donc, il a été patiné, il a été méché et patiné. Donc, on va le travailler comme un cheveu coloré, 40 minutes. Et là, maintenant, on va rincer rapidement le soin. Et donc, on rince. Ça va, la température On rince bien, bien, bien. On enlève bien tout le produit. Dans une vidéo de démonstration on va vraiment respecter la théorie donc on va rediviser la tête en quatre comme stipulé dans la, dans la notice après quand tu le fais toi même euh, je te cache pas que le brushing tu peux le faire vraiment comme tu as envie surtout si ça te permet de gagner du temps mais voilà on va faire exclusivement comme c'est dit dans la notice reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir d'autres types d'autres façons d'utiliser ce produit pour en faire vraiment ton allié au quotidien et donc du coup on va commencer à travailler en brushing Ah, ouais. ah oui, ton cheveu paraît plus épais. Tiens. Donc comme je disais à l'instant, on voit que le cheveu est quand même bien gainé. Rien qu'après le brushing, ça n'a pas du tout entaché la couleur. Contrairement à des frisages ou à certains services formes. Donc les lissages kératines en général n'entachent pas la couleur. voilà ce que ça donne après le brushing déjà voilà voilà je vais pas plus travailler que ça donc on va passer les plaques derrière mais euh, on voit déjà que le cheveu est bien lisse bien soyeux et maintenant on va donc passer les plaques donc euh, dans la notice comme tu as pu le voir si tu as déjà le produit ou alors si tu l'as pas encore vu bah je vais te le dire les plaques c'est 10 passages par mèche à 200 degrés sur des cheveux méchés colorés donc comme ici donc là nous on sera à 10 passages à 200 degrés et à 230 degrés sur un cheveu naturel voilà donc on va rediviser la tête en quatre comme avant et on va passer les plaques non, rajeuner produit intensifier ouais. et donc on va prendre des séparations d'un centimètre et on va faire 10 passages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mais on prend un cm et on fait la même chose. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 et 10 Voilà. Wow. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc voilà le résultat du lissage à la kératine de chez Générique. Comme on peut voir, le cheveu est quand même bien, bien réparé, il est plus dense, il est bien lisse, bien brillant. Et donc, les amis, voilà le résultat qu'on a obtenu sur le lissage kératine. Et donc, euh, bah, compte sur moi pour faire des petites vidéos de temps en temps pour te dire comment il aura vieilli à la maison. Parce que justement, euh, bah, je vis avec ses cheveux à la maison tous les jours. Puis avec ce qui est avec. Qui, qui est avec mais... Voilà. Et donc, comme tu peux le voir, on a vraiment une extrême brillance. Donc, euh... Et bon, valide. Et toi, dis-moi dans les commentaires si tu valides ou pas euh, ce type de lissage. Et si tu as des questions, pareil, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire pour que je puisse venir y répondre. Donc voilà, maintenant tu as vu que ce lissage kératine était quand même plutôt simple à réaliser. En tout cas que le protocole n'était pas sorcier et qu'il a apporté un peu tout le monde si on respecte bien certaines règles bien précises. Maintenant, on va parler un petit peu de l'entretien à la maison. Donc du coup, pour l'entretien à la maison, il y a quelque chose de très très important à savoir, c'est qu'il va falloir que pendant 48 heures, la cliente ne se lave pas les cheveux du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais pendant ces 48 heures, ce qui pourrait être opportun, c'est que tu lui conseilles de passer les plaques dans ses cheveux à 20 à 30 degrés moins chaud que ce que tu as utilisé pendant le service. Ça veut dire que si ta cliente a les cheveux colorés méchés et que tu as utilisé 200, conseille lui entre 170 et 180, alors que si elle avait les cheveux naturels, euh, qu'elle soit plus entre 190 et 200. À la maison, et bien sûr avec parcimonie, elle ne refait pas le lissage complet. Elle passe vraiment pour réchauffer un petit peu, réactiver le côté thermoactif de ce type de lissage. Ensuite, une des règles fondamentales des lissages kératines, c'est l'utilisation de shampoing sans sulfate à la maison. Il faut absolument que le shampoing que ta cliente utilise soit sans sulfate et, si possible, qu'il soit enrichi en kératine. L'idéal dans ce cas de figure, étant donné qu'on travaille avec Générique, eh ben, de conseiller les produits chez Générique qui seront le plus adaptés pour ce lissage, ce sera la gamme BBR Care à la kératine. Donc le shampoing à la kératine et le masque à la kératine que je t'invite à inclure directement dans ton forfait lissage kératine. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'à la maison, la cliente a les produits qu'il faut pour garantir la durée de vie du lissage kératine. Une fois que tout ça c'est acté, ça c'est les principes de base, il va falloir aussi que tu sois en phase avec ta cliente et que tu lui expliques bien que pour que tu puisses garantir la durée de vie de ton lissage, il faut qu'elle respecte ses règles. C'est hyper important parce que ce n'est pas elle vient se plaindre dans trois semaines si elle a fait n'importe quoi à la maison c'est une évidence, mais pour, dans la tête de tes clients, ce n'est pas forcément logique. Donc, c'est vraiment à toi, en tant que professionnel, de venir lui apporter cette information et de lui expliquer justement ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Comme ça, derrière, au moins, eh ben, tout le monde sait ce qu'il a à faire et les choses se passent généralement le mieux possible. Bien entendu, pour la durée de vie du lissage kératine, les décolorations sont totalement proscrites, étant donné que la décoloration et le lissage ne sont pas compatibles. Par contre, tout ce qui est travail de mèche, coloration, patine, ton sur ton, tout ça, c'est totalement réalisable. Je pense, alors après, pour l'instant, le produit sort à peine. Je n'ai pas vraiment beaucoup de recul, mais au fur et à mesure du temps, j'aurai de plus en plus de recul. Et s'il faut revenir sur ce que je viens de dire là dans cette vidéo, je le dirai à la fois dans les commentaires et je le redirai en vidéo. Mais je pense que le mieux, c'est que tout ce qui est ton sur ton ou patine, ça peut très bien être réalisé le même jour avant le lissage à la kératine. Étant donné qu'il n'y a aucune réaction d'oxydation dans ce type de lissage, je ne vois pas vraiment là où ça pourrait poser problème. Et en plus, j'ai bien vu et tu l'as bien vu dans le lissage, la coloration des cheveux n'a pas du tout été altérée. Il faut savoir que la patine qui a été faite sur, la color... sur les cheveux qu'on vient de lisser avait été faite le 13 décembre et on est début mars. Donc, euh, ça fait presque quatre mois. C'est enfin, quand même déjà pas mal pour juste une patine. Euh, D'ailleurs, si tu veux voir euh, la coloration, tu peux aller sur la page de Générique Paris euh, sur Facebook, tu regardes, tu recherches jusqu'au 13 décembre, tu verras le live euh, et puis euh, le lendemain, il y a eu les résultats de poster à la fois sur Facebook, Instagram ou TikTok hein, si euh, tu as un réseau social préféré. Bref, euh, donc. Tu as bien vu qu'après et avant, la coloration n'a pas bougé. Donc, tout ce qui est ton sur ton patine, le jour même, il n'y aura aucun problème. Par contre, pour tout ce qui est colorant d'oxydation, on a dans, dans le lissage kératine, on a un composant qui s'appelle l'acide glyoxylique. Donc, on reviendra tout à l'heure hein, sur les composants du, du, du lissage. Euh, étant donné que ce n'est bon, pas un acide thyoglycolique, mais on sait pertinemment par expérience et on l'a appris à l'école quand on était jeune, que l'acide glycolique et la coloration d'oxydation, c'est pas le même jour. Voilà, ça c'est une évidence, euh, les forces d'oxydation derrière euh, une réduction, il faut qu'elles soient quand même relativement mesurées. C'est pour ça que quand on fait une permanente ou un défrisage, on a un, un oxydant derrière le fixateur, et on peut faire encore à la limite derrière encore un ton sur ton. Mais euh, voilà, il faut vraiment que ça reste dans une certaine mesure. L'acide glyoxylique, c'est très très difficile à prononcer, hein c'est pas aussi fort que l'acide thioglycolique c'est même fin, pas tout à fait la même chose du tout mais euh, ça a à peu près le même effet et du coup je pense que si on travaille un 20 volumes juste avant et tout ça et eh ben on risque d'aller dans, dans des surprises donc moi personnellement pour l'instant bah, j'ai pu voir que tout ce qui est ton sur ton tout ça il n'y a pas de problème mais euh, tout ce qui est coloration d'oxydation bah, je pense que pour l'instant le plus urgent, le plus sage ce serait d'observer un délai de 7 jours et pour tout ce qui est travail de mèche 14 jours on se base vraiment sur les règles de la permanente et du défrisage et puis au fur et à mesure où le temps va passer et puis où j'aurai de plus en plus de recul je reviendrai sur ce que je viens de dire là et je te dirai un petit peu comment euh, comment j'ai ressenti les choses donc en attendant voilà tu peux très bien réaliser une patine ou une, ou une coloration ton sur ton avant le lissage et après tu fais ton lissage ça va pas altérer ta couleur tout ce qui est coloration d'oxydation bah, tu la fais soit avant 7 jours avant soit 7 jours après ça n'altérera pas non plus la qualité de ton lissage kératine et tout ce qui est travail de mèche eh ben c'est 15 jours avant ou 15 jours après ça ça laisse vraiment temps aux cheveux de se remettre du service qui a été effectué pour pouvoir proposer le suivant donc euh, voilà un petit peu euh, sur l'entretien donc euh, pas, euh, pas sorcier mais voilà quelques petites règles à respecter pour euh, les notions de coloration et les délais à respecter c'est pour l'instant sans, sans avoir trop de recul parce que le produit sort à peine euh, une fois qu'on prendra un peu de recul et qu'on prendra un peu plus nos marques avec le produit qu'on l'aura essayé dans différentes configurations on aura plus de recul, on pourra vraiment voir un petit peu plus comment, euh, comment ça se danse, comment ça réagit, comment les choses se font. On pourra même expérimenter des trucs sur des mesh tests et tout ça. Et du coup, on aura des informations un petit peu plus solides, on aura de l'expérience un peu plus solide pour revenir là-dessus. Donc, n'hésite pas à aller lire les commentaires si j'ai été apporté des modifications ou des précisions à ce sujet-là. Et si tu as, toi, des remarques ou des questions, bah, n'hésite pas aussi à utiliser l'espace commentaire pour faire avancer un petit peu ce point en particulier. Donc maintenant, comme on l'a dit un petit peu avant dans la vidéo, on va s'attaquer à la composition du lissage. Donc ce lissage est une composition plutôt safe, hein, c'est un lissage kératine, avec la particularité d'avoir un agent qui va venir modifier la structure chimique du cheveu pour pouvoir redonner derrière la forme qu'on veut. Ça signifie que par rapport à beaucoup de lissages qu'on peut retrouver sur le marché, il a vraiment un rôle de réducteur de volume, de réducteur de forme. Euh, pas réducteur au sens de la permanente, de, enfin presque quoi, presque quand même. Donc, il a vraiment un rôle de réducteur de volume et de réducteur de forme, et presque dans les deux sens. Du coup, ce que ça va nous permettre d'avoir, c'est d'avoir des lissages qui soient encore plus faciles à coiffer derrière. Et comme tu as pu le voir dans le résultat, sans perdre en qualité, sans perdre en brillance, sans rien de tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort. Par rapport à d'autres lissages que j'ai pu tester aussi au cours de ma vie et que j'utilise normalement habituellement avant que celui-là sorte là on a affaire à une vraie kératine du coup j'ai l'impression que l'affinité est quand même améliorée au niveau de l'accroche la, de avec le cheveu mais bon ben, j'ai pas des yeux qui voient au niveau microscopique donc c'est voilà c'est vraiment du, du feeling c'est de l'impression donc, euh, c'est ma première impression, là, à chaud. À côté de ça, ben, voilà, on va faire un petit peu le point, justement, sur ce qui euh, compose euh, ces lissages kératine. Donc, en premier, de l'eau, comme dans beaucoup de cosmétiques. Ce qu'il y a en plus grande quantité dedans, c'est de l'eau. Pourquoi Parce que c'est le, le meilleur solvant qui existe et qu'en tout cas, on, a, on est sûr à 100% de solvant-là pour mélanger tout le reste. Et ensuite, on a justement ce fameux acide glyoxylique. Gly glyoxylique, je relis acide glyoxylique donc c'est lui qui va venir modifier la structure interne du cheveu en vue justement de lui redonner derrière la forme que tu souhaites et ça c'est intéressant ça c'est vraiment intéressant dans le sens où euh, là on l'a utilisé pour lisser le cheveu mais est ce qu'on pourrait pas l'utiliser pour faire autre chose est ce qu'on pourrait pas diminuer euh, certaines concentrations dans le produit et en augmenter d'autres pour en faire un service plus ça, c'est des trucs qu'on va voir après dans les tips et je suis sûr que ça va te plaire. Et ça va te permettre avec le même produit, comme je te le dis, moi je le fais déjà avec d'autres lissages depuis, euh, depuis bien longtemps, et ça va te permettre de créer des petits services qui seront euh, assez intéressants pour pouvoir développer ta carte des services et augmenter ton chiffre d'affaires, proposer encore plus de choses à ta clientèle. Et puis comme c'est nouveau, bah, du coup, ça risque de bien, bien bien leur plaire. En tout cas, moi, je peux te garantir que c'est des trucs qui marchent plutôt bien. Ensuite, on a un autre euh, petit agent qui va venir aider... À la modification interne du cheveu parce que justement vu qu'on n'a pas des produits hyper chimiques hyper forts qui viennent tout de suite euh, démonter la structure comme l'acide glycolique dans la permanente eh ben on a quelques petits agents qui viennent se donner des petits coups de main et on en a un deuxième qui a le même nom presque le hydrolyzed with team protéine sérine alors il va venir aussi aider un petit peu à la modification de la structure chimique du cheveu mais surtout il va aussi avoir un rôle de conditionneur en adoucissant et en assouplissant un petit peu la fibre capillaire et avec celui-là avec ça on va rajouter un petit peu de glycérine pour justement continuer à adoucir et à assouplir euh, la fibre capillaire après on a des conservateurs et des tensioactifs qui sont là ben, pour éviter que le produit ne tourne trop vite et puis pour avoir une meilleure euh, homogénéité du produit pour avoir quelque chose qui puisse se travailler euh, relativement simplement, et qui puisse aussi, parce que je sais pas si tu t'en rappelles, mais il faut le rincer le produit, donc du coup, il faut quand même qu'il parte à l'eau du rinçage. Donc, du coup, ces tensioactifs là vont être assez pratiques pour ce point de figure pour éviter justement d'avoir beaucoup de produits sur le cheveu, comme beaucoup de lissage kératine, et d'avoir des nuages de fumée euh, des fois ingérables à l'intérieur du salon. Là, grâce à ça. On évite par contre aussi ce nuage de fumée et c'est un vrai vrai vrai point fort. On a un conservateur antimicrobien le, phéno... le phénoxyéthanol qui est là pour éviter qu'il y ait un développement microbien à l'intérieur du produit qui puisse créer des infections sur tes clientes ce qui serait vraiment un gros problème donc là justement c'est une sécurité mais ça c'est normal. On a aussi dedans de l'huile d'argan directement extraite du noyau euh, et qui vont venir justement pour adoucir assouplir et maintenir surtout l'état du cheveu. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un cheveu qui est hyper brillant, hyper safe. Une fois qu'on a fini, ben c'est un petit peu grâce à ça aussi. Et bien, naturellement, dans un lissage à la kératine, on a de la kératine. Et là, on a une kératine animale avec une très très forte affinité avec le poil, ce qui fait qu'elle va vraiment bien s'accrocher. Et si ta cliente entretient bien, bien, bien son lissage à la maison, comme on l'a vu dans le point précédent, eh ben, on va avoir vraiment un super résultat. Et une super tenue de ce résultat grâce justement à cette kératine. Voilà. Donc euh, on a fait un peu le tour pour la composition. Le reste des petites lignes euh, sont là, mais à des 0,3 ou 4 Donc c'est euh, pas super, euh, super intéressant. Il y a du parfum, hein, et, enfin voilà, des, plein de petites broutilles aussi à côté. Voilà. Donc euh, voilà un petit peu pour euh, grosso modo les composants de ce produit et dans l'ensemble selon le site INCI euh, tout est plutôt bien voire favorable donc euh, c'est quand même plutôt pas mal par un le chlorure de cétrimonium qui est classé selon l'INCI comme pas terrible mais euh, faut savoir qu'il est présent dans 50% des lissages justement qu'on utilise sur le cheveu 50% des lissages pas spécialement lissage kératine tout ça machin 50% des lissages et euh, quand c'est pas terrible ça va c'est qu'ils sont, ils sont quand même assez alarmistes donc du coup euh, s'ils disent que c'est pas terrible bon bah c'est sûr que c'est pas le meilleur truc à prendre mais un lissage à la kératine on le fait pas non plus tous les jours eux quand ils classifient c'est par rapport à ça c'est par rapport à l'utilisation prolongée sur un être vivant donc euh, hormis ça toute la formule est plutôt safe donc euh, faire un produit qu'on peut utiliser en toute sécurité donc voilà maintenant on va pouvoir passer aux points forts et aux points faibles de ce produit et euh, on voit ça tout de suite donc pour ma part les points faibles c'est qu'on ne peut pas l'utiliser sur un cheveu décoloré sur une tête décolorée entièrement donc ça c'est un petit peu problématique aujourd'hui étant donné qu'on a quand même pas mal de gens qui ont les cheveux totalement décolorés mais voilà deuxième inconvénient pour moi c'est le la taille du packaging moi je trouve que le packaging est petit euh, j'étais habitué à des bouteilles beaucoup plus grosses pour mes lissages kératine ce qui me permet justement de ne pas être en stress si je vois quelqu'un arriver avec des cheveux longs. Là, ça va m'obliger à avoir un stock de petites bouteilles, à moins que Générique ait prévu de commercialiser ce type de lissage dans des plus gros formats. Ce que j'ignore pour l'instant. Donc du coup, et puis peut-être que des petites bouteilles, ça va être un avantage pour toi. Mais pour moi, c'est un inconvénient. Voilà. Donc c'est le deuxième inconvénient. Et le troisième inconvénient que j'ai relevé, enfin ce que j'ai considéré comme un inconvénient, bah, c'est le temps de pause aussi. Même si ça n'empêche pas de faire autre chose, de faire du business à côté, bah, j'ai trouvé que c'était plutôt euh, contraignant d'avoir un temps de pause au milieu d'un lissage kératine. Mais voilà. c'est Comme tu vois, c'est trois inconvénients qui ne sont pas non plus euh, de ouf. Et maintenant on va avoir un petit peu les avantages de ce lissage kératine pour voir si on le valide. Hein. On fait le pour, on fait le contre. Et dans les avantages, je trouve qu'il est assez facile à appliquer. Le produit, on peut l'utiliser au biberon ou au pinceau. Hein. Donc, moi, tu as vu dans la vidéo, je l'ai utilisé au biberon. Donc, il est assez malléable, assez facile à travailler tout ça. Donc, c'est quand même un plus et il sent bon. Donc, euh, c'est plutôt cool. Hein. Franchement, c'est vaut mieux travailler avec des produits qui sentent bons que des produits qui sentent mauvais, surtout en technique. Deuxième point, c'est que le protocole est quand même relativement simple et facile à comprendre et facile à mettre en œuvre. Comme tu as pu le voir, il y a juste deux distinctions, cheveux colorés méchés ou cheveux naturels. Donc, voilà, faire la part des choses, c'est quand même relativement simple. Faire le diagnostic est hyper facile. On ne le fait pas sur cheveux entièrement décolorés ou sur des cheveux qui ont subi vraiment non plus des techniques de fou. Pour être sincère, techniques permanente, permanente, permanente, machin. Voilà, enfin, si le cheveu te semble vraiment en piteux état, Vaut mieux pas foncer notre avantage alors euh, c'est des avantages pour moi bien sûr c'est la vraie réduction des mouvements je trouve que surtout là où l'été va bientôt arriver euh, avoir quelque chose qui réduit vraiment autant les mouvements qui casse vraiment le mouvement comme ça c'est vraiment intéressant parce que ça va vraiment permettre aux gens surtout en sortie de plage et tout ça de, de se recoiffer assez rapidement et de penser que ce lissage est vraiment le meilleur lissage qu'ils aient pu avoir et je, je suis prêt à parier que ces genres de réflexion qu'on risque d'avoir euh, une fois qu'on va commencer à le commercialiser. Je suis, je suis assez content pour ça et j'ai hâte de voir un petit peu tout ça, de voir un petit peu le ressenti des gens quand ils l'auront sur la tête sur le long terme et de voir aussi à la maison là comment le lissage va vieillir au fur et à mesure des jours, si le cheveu va rester brillant, s'il si va rester lisse, si ça va vraiment être plus facile à coiffer, si ça va vraiment aller plus vite. Et tout ça, bien entendu, je ne manquerai pas de tenir la communauté Informé, donc euh, n'hésite pas à venir me suivre sur instagram je le mettrai dans une story et tout ça de temps en temps pour montrer un petit peu comment le lissage vieillira et euh, donc du coup bah, si tu veux savoir n'hésite pas à venir me suivre sur instagram autre avantage aussi c'est qu'il y avait vraiment très très très très peu de fumée pendant le travail et donc du coup ça c'est comme on l'a vu dans les points sur la composition les points précédents c'est grâce justement au tensioactif et au fait de devoir le rincer donc le, temps de pose qui était un inconvénient de tout à l'heure se transforme presque en avantage parce qu'on laisse poser on rince ça, ça, ça donne une autre une autre dimension ça donne une autre façon de le travailler et c'est à mon sens plutôt intéressant dans ce, de ce point de vue là au niveau de la fumée parce que j'ai l'impression en tout cas c'est peut-être que psychologique peut-être que c'est faux mais en tout cas j'ai l'impression d'avaler moins de substances. Quand je travaille que quand on a des lissages qui fument beaucoup et dieu sait ceux qui font des lissages qui en a certains c'est la folle en la fumée qui font et moi je te cache pas que c'est un des critères de choix quand je choisis la marque avec laquelle je travaille moi les marques avec lesquelles je fais mes lissages pour l'instant on a quasi pas de fumée donc c'est quand même plutôt agréable et de super odeurs aussi il y a un autre avantage aussi c'est que vu la composition comme on l'a vu juste avant on n'est pas vraiment sur un lissage des frisages kératines on n'est pas obligé de lisser on peut très bien faire d'autres choses avec ce produit. Et tout ça, on va le voir dans les tips. Donc, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans, mais c'est un méga avantage. C'est vraiment un avantage de fou. Euh, c'est qu'on va pouvoir faire plein, plein, plein, plein de choses avec le même produit. Donc, du coup, euh, ce sera dans une deuxième vidéo. Donc, je t'invite à aller la voir dès qu'elle sort parce que ça risque d'être super intéressant pour développer ta carte de prestations et euh, augmenter euh, le nombre de prestations que tu peux proposer à tes clientes, et d'augmenter aussi ton panier moyen et donc ton chiffre d'affaires donc de créer vraiment, vraiment du business avec ça et ça c'est quelque chose de très très fort surtout vu la conjoncture actuelle donc comme je disais là, une multitude de services qui s'offrent à nous je pense que c'est aussi un avantage et dernier avantage aussi c'est que c'est un lissage sans formol donc sans formol sans tout ça donc c'est quand même aussi quelque chose de très très très très appréciable voilà donc ben, on a fait un peu le point sur le lissage kératine on a vu comment on le faisait, on a vu dans quel cas on le fait pas, on a vu dans quel cas on le fait, on a vu comment on le fait dans tel et tel cas, on a vu exactement comment la cliente devait l'entretenir à la maison, ce qu'elle devait faire et ne pas faire. On a vu de quoi il était composé, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. J'ai été totalement transparent avec toi, je suis pas sur cette chaîne pour faire de la publicité, je suis sur cette chaîne pour te parler produits, pour te parler techniques. Et du coup, comme bah, si tu as vu les autres vidéos, je suis pas là pour te placer des produits et te dire c'est bien, c'est bien, c'est bien, achète. Non, on est là, on prend un produit, on le décortique à fond. Et euh, donc, du coup, si tu as envie que je décortique d'autres produits, n'hésite ben, pas à me le dire dans les commentaires, euh, à taguer la marque pour que si ça, elle me l'envoie et je l'essaye devant toi. Et j'essaye, promis vraiment, de publier plus souvent sur YouTube, de revenir vraiment un petit peu plus en force et de vous donner plus de vidéos, de contenu, de techniques. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il y a la suite qui va suivre, il y a la suite qui va arriver euh, avec tous les tips de tous les services que tu vas pouvoir créer avec le produit qu'on vient de voir aujourd'hui euh, donc n'hésite pas à aller la voir et en attendant ben, je te remercie, je te souhaite euh, tout le meilleur comme à l'accoutumée je te dis ben, prends bien soin de tes cheveux et surtout de tes clientes ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit celle-là à bientôt, ciao ciao